Salut la Pixie. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai mis mes petites oreilles pour tenter d'essayer de faire un Disney Bound de Sisu, de Raya et le dernier dragon. Bref, je suis pas du tout là pour vous parler de ça. Aujourd'hui, on va parler du coup de Raya et le dernier dragon qui est disponible depuis le 4 juin dernier sur Disney+. C'est le jour de mon anniversaire en plus, donc bon, je ne pouvais pas rater cette sortie. Et me voici donc quelques jours après la sortie sur Disney+, pour vous parler de ce film, qui est le dernier long métrage signé Disney. Alors on l'attend depuis longtemps ce film, hein, parce qu'il aurait dû sortir déjà en mars dernier, et il a été repoussé à cause du coco, hein, merci le corona mmh. Mais bon finalement donc du coup on l'a disponible pour tout le monde sur Disney+, et il est temps de vous donner mon avis sans spoiler. Alors il faut quand même que je vous dise quelque chose la Pixar Army, c'est que pour vous faire une critique, j'ai dû voir ce film deux fois. En fait la première fois que je l'ai vu, j'ai pas aimé, mais genre vraiment pas. Et je me suis dit, est-ce qu'il y a un problème avec moi en fait Parce que je pense que vous l'avez remarqué si vous suivez mes critiques sans spoiler, ça fait un moment que j'ai pas eu un véritable coup de cœur pour un film d'animation, que ce soit Disney ou Pixar d'ailleurs. Je crois que le dernier vrai coup de cœur d'animation remonte à Coco, ce qui date quand même de fin 2017, donc ça remonte. Et je me suis dit, est-ce que c'est moi qui ai un problème Est-ce que c'est moi qui suis plus vraiment sensible à cet univers-là Donc du coup, j'ai eu besoin d'un deuxième avis et de le re-regarder. Avant de détailler vraiment ce que je ressens par rapport à ce film, je vais vous raconter un petit peu l'histoire dans les grandes lignes. C'est assez simple, on suit le parcours de Raya qui vit à Kumandra, alors qu'est-ce que c'est que Kumandra C'est un espèce de territoire en forme de dragon, 500 ans avant il y avait donc des dragons qui vivaient là, et ils se sont retrouvés face à une espèce de bestiole noire dont je ne me souviens plus du nom, je suis désolée, mais qui est un véritable fléau, et du coup les dragons ont usé d'une pierre magique qui leur a permis de sauver l'humanité tout simplement mais suite à cet événement tous les dragons ont disparu le dernier dragon qui a donc permis à tout ça d'être possible c'est Sisu, et c'est un dragon qui fait l'objet de nombreuses légendes et qui est très respecté notamment par raya qui est vraiment fan de ce dragon et ce qui va se passer c'est qu'en fait 500 ans après en fait le pays est divisé en quatre parties donc la queue le cœur, la tête et les pattes je ne sais pas <rire> je ne me souviens plus mais... Mais vous avez compris un peu l'idée. Il y a un des quatre peuples qui est gouverné du coup par Raya et son père qui ont la pierre. Comme vous vous en doutez du coup il y a des tensions entre les pays. Et de là ce qui devait arriver arriva. La pierre va se briser. L'humanité va être de nouveau face à cette énorme menace en sachant qu'il n'existe plus de dragon. Donc eh bien bon courage hein, les gars. Comme vous avez vu dans le titre ça s'appelle Raya et le dernier dragon. Donc elle va trouver six Mais ne vous inquiétez pas il n'y a pas plus de spoil que ça puisque tout ça on le voit dès la première bande annonce et donc avec l'aide de Sisu, elle va tenter d'éradiquer cette menace on suit très peu Raya en fait avant ces événements et on la suit vraiment pleinement dans sa quête après mais c'est ce qui m'a vraiment freiné la première fois Raya c'est un personnage qui va être vraiment marqué par euh, bah, la menace qui plane sur la pierre marqué par la trahison qu'elle a pu ressentir dans son enfance avec un autre personnage qui est très important dans l'histoire du film qui va être aussi marqué par le fait que son père croyait à une possible réunification des royaumes il pensait pouvoir ramener la paix et en fait bah, ce qui s'est passé prouve le contraire donc on sent qu'on a une Raya qui va vraiment manquer de confiance aux autres qui va vraiment se désolidariser de tout le monde et qui va être après très froide et je trouve assez antipathique la première fois que j'ai vu le film je me suis dit qu'on était face à un personnage pour lequel je ne ressentais aucune émotion et qui, je trouve, manquait un peu d'humanité, en fait. Elle est un peu aigrie, en fait, Raya, je trouve, et c'est vrai qu'elle est dans une mission, qu'elle est dans une quête qui n'est pas forcément évidente. Ah, c'est un peu stressant, hein <rire> Mais c'est vrai qu'on n'est pas habitué à ça chez les personnages Disney, on a des personnages qui sont pleins de vie, qui sont relativement assez joyeux. Elsa est assez mélancolique dans son, dans son genre, mais ce que je veux dire, c'est qu'on a quand même des personnages qui ont de la vie, qui ont de l'humanité, qui sont un peu drôles parfois là on n'a pas du tout ça avec raya on a un peu le lien avec son père au début du film donc ça on peut s'y identifier. c'est un peu mignon mais en dehors de ça en fait à partir du moment où la pierre se brise elle est complètement éteinte et le problème du coup avec ça c'est que tout au long du film et eh ben, j'ai ressenti aucune émotion pour le personnage ça m'a dissocié un peu de ce que je regardais et j'ai trouvé ça très dommage parce que ça reste quand même le personnage du film par contre c'est une héroïne qui est extrêmement moderne et Peut-être un peu trop pour moi, dans le sens où on a une héroïne qui n'a pas de chanson, qui n'a pas de love interest. Ça, c'est absolument pas un problème, ça m'a jamais dérangé Mais c'est un personnage qui se lie pas vraiment d'amitié avec les autres, un peu avec Sisu, mais... Pas non plus profondément, qui se dévoile pas, qui est assez froide. Pour moi en tout cas, c'est difficile d'avoir de l'empathie. Elle montre très peu ses faiblesses un peu au début du film, mais après, bah, ça reste vraiment la combattante, la guerrière, la femme forte, l'héroïne, avec un H majuscule qu'on attend en 2021. Mais j'ai trouvé qu'il manquait cette touche Disney, ce côté où on va vraiment se rapprocher du personnage. En re-regardant le début du film, on voit un peu la vulnérabilité du personnage, on voit en fait qu'elle se crée une carapace en fait pendant les 6 ans où elle va partir en recherche et c'est normal en fait qu'elle évolue. C'est plus crédible en fait qu'une héroïne qui va être toute joyeuse comme réponse ou très aventurière comme Anna qui va jamais baisser les bras. Là on a une héroïne qui est un peu humaine mais qui manque un peu de cette empathie et de cette joie qui nous manque dans un personnage Disney je pense. Après c'est bien parce que ça offre euh, une véritable diversité dans les profils qui sont proposés chez Disney donc ça c'est cool. Ce qui est marrant c'est que j'avais beaucoup d'a priori sur le personnage de Sisu avant le premier visionnage. Euh, j'avais vu que la première bande annonce et en fait, on voyait vraiment le côté blague lourdasse de Sissou. Je me suis dit on va essayer de nous faire un mouchoubis et je me suis dit ça, ça va pas me plaire. Le côté euh, acolyte du personnage principal qui fait des blagues un peu lourdes euh, et dont on s'attend un peu tout au long du film à ce que ça va donner, euh, je savais que c'était pas pour moi. Et finalement, très très bonne surprise, en fait Sissou ramène vraiment ce côté humain du film qui manquait, son côté un peu naïf aussi de l'espèce humaine qu'elle va découvrir elle garde quand même espoir malgré tout c'est vraiment la lumière dans ce film en tout cas c'est ce qu'elle représente à mes yeux et du coup c'est un personnage que j'ai beaucoup aimé alors que pourtant au départ euh c'était pas gagné mais vraiment très très agréablement surprise par ce personnage enfin c'est les deux seuls personnages qui réussissent vraiment à exister dans ce film à l'exception de ce troisième personnage qui est du coup lié à Raya et qui va être son antagoniste tout au long du film et je sais qu'il y a certaines personnes qui les chippent et je peux comprendre pourquoi c'est un personnage dont on va voir l'évolution en fait et ça j'ai trouvé ça intéressant aussi et c'est encore une autre façon de penser un méchant Disney mais ça je l'ai pas perçu la première fois je me suis juste dit que elle était pas très intéressante et sans plus. Par contre, il y a un truc qui m'a séduit dans les deux visionnages euh, et que je tiens à souligner, c'est la beauté visuelle du film, ça rien à redire dessus, et la beauté des combats notamment, euh, on est vraiment sur des beaux combats, on n'est pas sur euh, deux coups de casserole et c'est fini, enfin euh, on sent que l'animation a été travaillée, que les mouvements ont été réfléchis et pour ça j'ai vraiment hâte de lire l'Art of ça a été très très bien fait pareil pour les musiques, euh, elles accompagnent plutôt bien après, ça c'est mon avis personnel mais j'aime bien les musiques Disney, n'hésitez pas à faire des chansons, hein, au moins une une chanson un peu badass et du coup Raya c'est vraiment ce, ce côté guerrière, d'ailleurs je trouve qu'il y a certains moments où elle ressemble un peu à Rey dans Star Wars, que ce soit dans l'esthétique, que ce soit euh, dans les couleurs, dans, dans son style vestimentaire, dans son personnage un peu, je trouve qu'il y a vraiment un, un petit truc qui en ressort et par contre gros bémol pour moi sur le fait que euh, les autres personnages qu'on va rencontrer et qui vont les rejoindre au fur et à mesure du film ils n'existent pas vraiment pour moi, ils sont vraiment très anecdotiques, on les creuse pas, ils sont vraiment là pour l'action pure et en fait autant la première partie du film m'a vraiment assez touchée, et la fin aussi, autant toute la partie aventure, quête, action et tout, je l'ai pas aimée parce que c'était vraiment de l'action pure, tout s'enchaîne extrêmement vite, ils vit vraiment plein de péripéties, mais je trouve qu'il manque ce côté émotion, qu'il manque les doutes, qu'il manque les failles. On est vraiment sur de l'action, action, action et de l'humour, humour, humour. Je suis horrible, hein, je suis désolée. Mais que Raya remplit un cahier des charges de tout ce qui est à la mode et de tout ce qu'on attend chez un Disney à l'heure actuelle. Mais sans forcément vraiment lier les trucs et offrir à Raya sa propre patte, sa propre originalité. Et du coup pour moi c'est un film qui est bien qui est moins mauvais que ce que je pensais la première fois quand je l'ai vu, qui m'a rendu un peu moins insensible, mais qui d'un autre côté manque vraiment de quelque chose pour que pour moi ce soit un film marquant et qui va vraiment m'impacter. La morale est belle mais assez classique, les designs sont très beaux, les musiques sont bien, elles accompagnent bien l'histoire, il n'y en a aucune que je vais fredonner pendant 6 mois, euh, comme par exemple La Reine des Neiges 2 où je chante encore Je te cherche, pas tous les jours mais presque, vous voyez ce que je veux dire Bref, je trouve que Raya c'est une jolie proposition, c'est un film d'action pure, c'est l'héroïne Disney guerrière sans euh, personnage amoureux qu'on attendait tous depuis toujours. Mais il manque ce truc. Il manque un truc. Ils, ils ont manqué le coche quelque part pour qu'on soit euh, vraiment pris à 100% dans l'intrigue. Est-ce que c'est des ressorts scénaristiques qui sont trop faciles Est-ce que c'est un film qui est trop prévisible parce qu'honnêtement j'ai vu tous les trucs venir à des kilomètres Je ne sais pas ce qui s'est passé mais honnêtement je qualifierais pas Raya d'un film marquant ou d'un film que je vais retenir dans les studios Disney et ça me fait de la peine parce que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti un réel engouement pour un film d'animation de Disney ou Pixar. Et je pense que ce sera toujours pas le cas parce que Lucas, j'avoue que j'y crois pas du tout. Mais bon, je vais y aller et, et je suis quand même curieuse de voir ce qu'ils vont nous proposer. J'espère être agréablement surprise, franchement. Est-ce que c'est moi qui ai des attentes trop hautes Est-ce que l'âge d'or de Disney est en train de passer Est-ce que. Est-ce que je deviens trop exigeante Est-ce que le standard de ce que j'aime, c'est les films Disney des années 90 et 2010 mais que ceux des années 2020 ne correspondent plus je sais pas j'avoue que ça me rend triste et je suis assez curieuse d'avoir vos propres avis en commentaire est ce que c'est un film qui vous a plu est ce que vous avez été convaincu est ce que vous ressentez les mêmes choses que moi et quand je dis ça je parle pas évidemment que de raya mais aussi de Saul, de en avant de la reine des neiges 2 parce que moi j'ai pas forcément adoré j'ai bien aimé mais c'était pas non plus la révélation ou l'amour comme j'ai pu le ressentir pour le premier N'hésitez pas à me dire, ça me rassurait de savoir que je suis pas forcément seule. En tout cas, pour le premier visionnage, je l'ai aussi fait avec Tonton Pixie et il avait le même avis que moi, voire il était encore plus catégorique en vrai et il a pas aimé. Et petite parenthèse qui vous intéressera peut-être, sachez que dans le podcast qui sort à la fin du mois, je vais vous parler du coup de 5 révélations films d'animation qui ne sont pas Disney ou Pixar que j'ai adoré et qui vous permettront peut-être de découvrir d'autres pépites. Mais c'est vrai que quand il y a des films comme ça, bah du coup Raya est vraiment en dessous. Voilà ma Pixie Army pour cette vidéo critique sans spoiler de Raya. J'espère qu'elle vous aura plu. J'ai vraiment hâte d'avoir vos avis donc n'hésitez pas à me faire un maximum de retours en commentaire. Je sais que mon avis ne sera pas partagé par tout le monde et qu'il y aura des gens qui aimeront Raya et je trouve ça cool. Sachez qu'il n'y a aucun problème avec ça, sachez que je ne dénigre pas bah, les gens qui aiment Raya ni euh, les équipes qui ont fait Raya parce que bah, c'est des retours que j'ai déjà vu sur des critiques négatives que j'ai pu faire. Je respecte totalement Disney, je respecte totalement le travail qu'il y a derrière bien évidemment mais ça ne veut pas dire pour autant que bah, je suis convaincue et que je l'ai appréciée. Et je trouve ça important de vous donner mon retour honnête et objectif sur euh, ma sur ce film donc voilà en attendant la prochaine vidéo qui sera dans 15 jours prenez soin de vous ma pixie army je vous aime bisous bisous bisous et en scène post générique du coup et eh bien pourquoi pas vous parler un peu des prochains contenus qui vont sortir que ce soit sur la pause enchantée donc mon podcast ou sur youtube alors vous allez avoir pas mal de choses ce mois ci sur la pause enchantée vous avez deux sujets qui sortent le premier ce sera Qu'est-ce que ça fait de vivre avec une fan Disney Et mon invité c'est Tonton Pixie. L'idée c'est de vous parler un petit peu de ce que ça fait de cohabiter quand on est avec un fan et un non-fan, quel est son point de vue sur euh, bah, ma passion Disney etc et donner des conseils également pour toutes les personnes qui vivent avec des personnes que ce soit de leur famille ou, ou leurs amoureux ou leurs amis euh, qui n'acceptent pas leur passion et le deuxième du coup dont je vous en ai parlé dans la vidéo ce sera sur euh, mes films d'animation hors Disney préférés et ceux que je vous recommande à 100% j'espère que vous serez nombreux à les parce que c'est un sujet qui me tient énormément à coeur et je suis en train de tous les revoir pour vous faire une critique vraiment détaillée. Mais j'espère vous faire découvrir de belles pépites et sur PixieTubeuse, donc juste ici sur youtube vous allez avoir la critique de cruella parce que eh bien je vais bientôt aller voir le film donc j'ai trop trop hâte de pouvoir vous en parler parce que j'attends vraiment beaucoup ce live action et vous allez également avoir une vidéo disney bout si tout va bien je croise fort les doigts mais ça va être vraiment cool et sachez que si tout va bien en juillet vous aurez une vidéo du roman au disney euh, sur laquelle je bosse depuis plusieurs mois mais euh, ça vaut le coup je pense voilà, je vous fais plein d'énormes bisous et euh, on se retrouve très bientôt. Bisous